Pense à sourire. Demande 23 Recevoir l'abondance de tous les bienfaits du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée que l'amour éternel permette à chacun de recevoir l'abondance du ciel et de la terre, chaque jour et pour toujours, afin que l'esprit, l'âme et le corps soient comblés de bonheur, et que règne la joie chaque jour et pour l'éternité. Merci.